Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui C'est les escadrofins parties à l'artichaut, sont sur lit de qu'ils C'est vrai Bah non, non on mange les haricots en boîte.